Aujourd'hui, je vous propose une astuce pour nettoyer facilement et naturellement vos surfaces vitrées. Pour cela, j'utilise le nettoyant multi-usage réalisé à partir de vinaigre d'agrumes. Vous pouvez retrouver la recette dans une précédente vidéo. J'utilise une petite lingette microfibre et du papier journal. Je vaporise le produit. Je nettoie avec mon chiffon. Ensuite, je croise le papier journal. Et j'essuie. Pas de traces, c'est impeccable. A bientôt pour de nouvelles astuces.